Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, bon, c'est moi qui m'étais trompé de mode. Ok, donc ben merci d'être là ce soir. Euh, ça me conforte dans mon dans cette formation. J'espère que euh, qu'elle vous convient au mieux. Moi j'ai des difficultés à percevoir euh, vos besoins à percevoir comment vous aider je vous ai à nouveau donc préparé les deux euh, les deux documents enfin trois documents importants euh, donc le diaporama de ce soir mais j'ai reçu que deux photos de Christine qui sont les bonnes donc tant mieux <rire> Euh, et puis, puis c'est tout. Donc, euh, du coup, euh, bah, il faudra me dire là, on, dans, dans les questions-réponses, euh, euh, pourquoi vous n'avez pas envoyé les photos Est-ce que c'est, voilà. Puisque l'idée, c'était que vous les. Alors, désolé, Myriam me dit, désolé, on a fait des photos, mais pas le temps de te les envoyer. Bon, bah, le plus important, c'est euh, de faire les photos. Euh, c'est vrai que moi, je préfère que vous me les envoyiez parce que ça me permet de, bah, de voir avec vous, de confirmer de, de, si c'est si la bonne plante. Si ce n'est pas la bonne plante, bah, vous dire pourquoi, euh, pourquoi ce n'est pas la bonne. Euh, voilà, C'est un peu le, les allers-retours qui sont assez intéressants et que je voulais vraiment mettre en œuvre. Mais là, il bon, n'y a, a, a que vous qui pouvez me les envoyer. J'espère en tous les cas, c'est mon souhait très fort, que cette formation vous est utile. Comme je vous disais, j'ai préparé les trois documents importants, le diaporama de ce soir, et puis je vous ai mis dans les, dans les documents euh, à partager il euh, faudra qu'on voit ensemble comment vous allez pouvoir les récupérer euh, donc le, le cours, alors j'ai fait un cours sur le sol que j'ai plus ou moins pompé de, enfin pompé, <rire> en fait euh, je suis partie de mes connaissances en permaculture parce que j'ai me... réalisé en discutant avec Maurice que j'ai croisé euh, bah, samedi, je trouve que Maurice est voilà, et de saint pas bien loin de la maison donc euh, bon Myri Myriam et Christine vous savez où est saint par rapport à Rive donc pas de soucis euh, et voilà à, tra à travers ce qu'il m'a dit je me suis dit il bah, y a peut-être une compréhension de, de, de ce que c'est un sol pour euh, pour mieux euh, pour mieux situer les zones de recherche donc c'est pour ça que je vous ai fait ce cours là, alors il y a plein plein d'informations. Je ne vous demanderai pas de toutes les, les retenir. L'important c'est de savoir que ça existe. Euh, J'espère que ça vous aidera, en tout cas vous me qui est Maurice? Euh, Maurice, c'est le euh, une, des, une des personnes qui fait la formation euh, sur les plantes sauvages comestibles avec nous et qui est aussi euh, quelqu'un que j'ai vu plusieurs fois en stage. Euh, il se trouve que je l'ai croisé à une soirée euh, samedi dernier, et on a un peu parlé donc, de ses de, de recherches en plantes sauvages comestibles, et voilà c'est à travers ça que j'ai compris que peut-être un, un, euh, un des éléments qui pouvait vraiment vous aider, c'était de comprendre ce que c'est qu'un sol et de vous permettre de mieux vous diriger pour aller à la recherche de telle ou telle plante. Donc je vous ai fait un, un cours là-dessus, et je vous ai fait donc les deux monographies sur et on en parlera ce soir avec le diaporama, donc sur les deux plantes du mois qui sont le lamier et l'ortie. Donc deux plantes qui se ressemblent beaucoup et qui sont euh, super intéressantes à plein de points de vue. Donc voilà pour le, euh, la présentation du jour. Alors, comment on passe à la deuxième diapo Voilà, la deuxième diapo... Ah oui, ce n'est pas du 13 mai, Bon, j'ai un peu vite tout à l'heure. Donc les plans que vous avez trouvés, comme je disais tout à l'heure, bah, il y a les deux, les deux ailleurs de Christine, qui euh, bah, a bel et bien trouvé les, les deux bonnes plantes. Alors, on voit que c'est un sous-bois. Là, on voit... Est-ce que vous voyez mon, mon crayon, là? Oui, super. Bon, ben, comme ça, je vais... Donc là, on voit que c'est un sous-bois. Bon, là, on voit un peu les branches d'arbres et on voit surtout toutes les, euh, euh, toutes les feuilles qu'il y a là. Euh, donc ça indique que c'est une plante qui, euh, qui aime euh, l'humus. C'est vrai que je vous ai envoyé sur les bords de route, mais forcément des bords de route euh, qui vont être avec de l'humus, qui vont être riches. Et c'est ce que j'ai compris à travers euh, ma conversation avec Maurice, qu'il y avait peut-être des indications qui ne sont pas souvent données d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas trop. Dans... Ah, Maurice vient d'arriver. Bonjour Maurice. Euh, que les euh, que les plantes comestibles, euh, à travers l'expérience que j'en ai avec le recul, je me dis que beaucoup des plantes comestibles, à part quelques-unes en bord de route et tout ça, sont des plantes qui qui ont besoin d'un sol bien euh, euh, bien humifère, enfin avec euh, avec de l'humus, on va dire. Donc là, comme je vois la, la, les photos de Christine, je vois qu'elle ben, elle, l'a trouvée en, en sous-bois, donc avec plein d'humus. Est-ce que le lieu de la photo, c'est le Vercors Très bien, super, merci Christine. Est-ce que les autres ont trouvé l'AIR? Donc Maurice qui vient d'arriver et euh, euh, oh, je me souviens, Myriam Maurice, non. Est-ce que quand tu vois la photo qui est là, euh, c'est bien cette plante que tu cherchais Est-ce qu'il te manquait des informations Alors, Myriam dit « Je pense en avoir vu en sous-bois autour de Gilonnet ». Et Maurice, oui, c'est bien elle, d'accord. Euh, donc on voit là euh, euh, sous, sous bois, moi je vous avais envoyé vers les talus parce que c'est vrai que moi les celles que celles que j'ai vues jusque-là, euh, c'était essentiellement talus et c'est ce qui est indiqué d'ailleurs sur les livres, puisque il y a mon expérience, mais je quand je fais les fiches je me base aussi sur tous les bouquins que je peux avoir. Et c'est ce qui était indiqué, mais on ne parle pas donc de ces fameux. Euh, quel sol c'est en fait si euh, Parce que le talus c'est un lieu, mais il peut y avoir des talus secs, des talus pierreux, des talus sableux des talus d'ailleurs, quand on est dans les. Trouver en lisière. Oui, oui, en lisière, pas en, pas en, pas en sous-bois, sous-bois, hein, on est d'accord et c'est ce, ce dont je vous ai fait part donc dans ce fameux cours sur le sol il y a des, des sols différents euh, euh, pour, trouver, pour trouver les plantes il y a des plantes qui vont préférer les, les, enfin, qui vont s'adapter on va dire plutôt comme ça qui vont s'adapter à des, des sols euh, très peu épais avec peu d'humus et d'autres qui n'arriveront pas, à, qui n'arriveront pas à pousser dans des sols trop euh, pas, où il n'y a pas assez d'humus. Et je tâcherai d'y faire attention parce que, avec le recul, je me rends compte que ça peut être une information importante et qui n'est pas, qui n'est habituellement pas donnée pour chercher, euh, pour chercher les plantes donc euh, je ferai attention à ça, je ne sais pas si j'ai fait attention à vous le dire dans la monographie, je l'ai fait très vite hier je regarderai, je vérifierai donc voilà les fameuses ailleurs qu'il fallait trouver et l'autre plante alors je ne me souviens plus quelle était l'autre plante, ah oui, égopode alors pareil c'est le, le même milieu que l'on voit là l'égopode c'est un... C'est un milieu de, de sous-bois et de lisière de sous-bois. Donc ça veut dire un, euh, un sol euh, très riche où il va y avoir euh, des, des feuilles qui se décomposent, des choses comme ça, des feuilles, des branches. Et c'est une épaisseur de, de sol euh, assez importante, souple et noire un, un sol, vous le verrez, un sol qui est riche, c'est un sol qui est noir, un sol pauvre, c'est un sol qui est clair. Donc c'est des indications assez intéressantes à, à connaître. Voilà pour nos deux plantes de la, du mois dernier. Euh, donc si vous avez fait des photos n'hésitez pas à les envoyer hein, je pourrais vous, les, euh, vous confirmer ce que vous avez trouvé même si vous ne l'avez pas envoyé ce soir c'est pas grave donc les plantes du mois à trouver autour de chez vous Alors. Qu quelqu'un Alors, j'ai eu un message, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai eu un message sur le... Alors, la plante du mois... Enfin, une des plantes du mois que je vous propose de rechercher, donc c'est le lamier tacheté, qui est une plante, alors vous allez me dire, qui ressemble à l'ortie. Alors c'est très bien parce que vous aurez à chercher l'ortie aussi et ça va vous faire euh, percevoir les différences. Hein, c'est une plante qu'on va appeler euh, les, les lamiers, hein, celle-là, celle-là et. Celles-là, ce sont des, des plantes, euh, c'est toutes les quatre des lamiers qui vont avoir donc ces feuilles ovales pointues euh, et qu'on va souvent appeler euh, orties morte ou fausses orties ou euh, orties avec des fleurs euh, à fleurs roses, à et en fait non, c'est pas du tout des orties, c'est une famille qui est très intéressante, c'est la famille des lamiacées et celle-là en l'occurrence, ce lamier tacheté que vous voyez là, c'est un, un, une plante qu'on retrouve assez souvent euh, de, du mois d'avril au mois de euh, on va dire octobre. Du mois d'avril au mois d'octobre. Elle est euh, quasiment toujours en fleurs, euh, beaucoup plus au printemps, mais euh, c'est une, une plante qui est aussi très mellifère et qui ressemble étrangement à l'ortie, mais qui n'est pas de l'ortie. À partir du moment où vous voyez ces fle ces, cette fleur-là, ou alors celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ben forcément, ce ne sont, ce sont pas des orties. Ce sont des, des lamiacées. Alors, comment on reconnaît des lamiacées Alors, ça, c'est ce que je n'ai pas écrit. Euh, les lamiacées, vous l'aurez écrit sur, euh, dans le cours, c'est bien indiqué. Donc, les lamiacées, c'est des, des, des plantes qui ont une tige carrée. Alors, est-ce que je vais arriver à écrire Oui. Donc la tige est carrée. Tige à côté, c'est la tige. Ouais. Donc tige carrée pour ces hein, et donc ces, pl ces plantes pour les euh, pour apprendre à les reconnaître, on va euh, donc couper la, la tige et puis on va commencer à faire rouler la tige entre nos deux doigts, et on va sentir donc le, la section carrée de la tige. Ensuite, les feuilles donc, sont opposées, c'est-à-dire que sur la tige, j'écris feuilles, je suis très concentrée, j'espère que je ne vais pas faire trop d'orthographe, du coup. Hop, hop. <rire> Écrire avec une souris, ce n'est pas évident. Et ça c'est les feuilles Elles sont opposées. Alors je lis là parce que c'est vrai que c'est super important et en fait c'est et c'est très intéressant. Euh, feuille concentre sur l'écriture, voilà. Donc feuilles opposées. Euh, les, les lamiacées, en fait, elles, elles ont cinq critères très reconnaissables. Euh, donc la tige carrée, les feuilles opposées, on va euh, décusser les, les, et puis je vais vous décrire hein, le, le reste. Euh, la fleur bilabiée et le tétrachène. Et avec ces cinq critères, vous saurez reconnaître euh, plusieurs milliers de plantes en fait, bon, quand, au niveau botanique, hein, ça veut dire, quand je dis milliers, c'est des, euh, des milliers d'espèces de par le monde qui sont des lamiacées. Alors ce pas tellement le fait que ce soit des milliers, c'est que c'est famille, la famille des aromatiques. C'est la famille des... Euh, donc l'amiacé, c'est des lamiers, c'est des menthes, c'est la mélisse, c'est euh, le thym, c'est le... Oui, Françoise, excuse-moi, je n'avais pas vu que tu avais écrit, j'ai vu que tu es arrivé, oui. Bienvenue. Euh... euh... Vous en étais. Oui, c'est la famille des teintes, de la sauge. Enfin, c'est une famille qui est très importante et surtout, toute cette famille, toutes les plantes sont comestibles. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de, de, de connaître ces cinq critères. Donc, je vais y revenir tiges carrée, feuilles opposées. Et DQC, donc ça fait deux critères. Hein, DQC, euh, opposé et DQC, ça fait deux critères. Un enfant qui écrit. Ça sera écrit euh, correctement. Alors, feuille et ES. Voilà. DQC, voilà. Donc, ça, ça fait. 1, 2, 3 critères. Le quatrième, c'est les fleurs bilabiées. Alors là, on, on les voit bien avec les la fleur de, de l'amié euh, tachetée, comme on a là. Fleurs là. bilabiée. Alors bilabiée, ça veut dire deux lèvres. De, et l'abié c'est le les lèvres ça vient du latin je sais pas quoi labium ou quelque chose comme ça la biais Hop. E -E -S. <rire> Désolé. voilà fleur bilabier donc bilabier ça veut dire on a ici ah, Hop. on a ici un lobe et ici un deuxième bon. donc voilà le, ce que ça veut dire fleur bilabier. on va retrouver, on verra sur les autres photos plus loin on, on aura ces deux, euh, ces deux lèvres, un en chapeau comme ça et un comme une piste d'atterrissage d'un insecte donc fleurs bilabier et le cinquième critère tétraken. en tétraken, tétra ça veut dire 4 euh, en grec. Tétra. Et ken ça veut dire euh, graines. Et donc ça veut dire que c'est des si on regarde euh, à la loupe de Voilà, la prochaine fois, je pas de marquer. Euh, si on regarde à la, à la loupe euh, les, les fleurs, en fait, si on renverse, on verra qu'il y a quatre étamines. Vous savez, quand il y a une, une abeille qui vient se poser ici sur le, sur le label du, du bas, en fait, il y a, il y a quatre, quatre, petites, quatre petits traits qui viennent se poser sur l'abdomen le haut de l'abdomen de l'abeille, de l'insecte. Donc ça, ce sont les étamines qui vont féconder donc, les les ovaires, les graines de la plante. Donc quand on ouvre avec la lampe de, de botaniste quand on ouvre ces, ces plantes, euh, on... Euh, on, on voit qu'il y a 4 quatre, quatre étamines et donc il y aura 4 graines derrière, d'où le tétraquen Donc là, on a les 5 cinq, les cinq critères de toutes les lamiacées, et comme ça, quand on a ces 5 ces, critères, critères tige carrée, feuilles opposées, feuilles DQC, DQC, oui, j'ai oublié de dire. Les feuilles décussées, elles sont opposées à chaque étage, et en fait, d'un étage à l'autre, elles tournent d'un quart de tour. C'est ça que ça veut dire décussée. Et la fleur, donc bilabier et tétraquen, et là, on peut reconnaître toutes les lamiacées. Et comme elles sont toutes comestibles, d'un seul coup, d'un seul, on... Euh on peut on, on reconnaît en fait plusieurs milliers de plantes alors on se contentera de quelques dizaines à notre niveau ça sera déjà pas mal mais voilà voilà donc pour la, le lamier tacheté que l'on trouve alors ben là en sol euh, très, euh, très humifère puisqu'elle adore en fait pousser avec l'ortie figurez donc souvent quand vous aurez trouvé le lamier tacheté ben, à côté, vous trouverez euh, très certainement euh, de l'ortie. Hein, c'est des plantes qui aiment bien pousser aux mêmes endroits. Pas toujours, mais ça arrive assez souvent. Et ensuite, les autres, les autres, euh, les autres lamiers après, avec lesquels on peut se tromper par rapport aux lamiers tachetés, sauf quand c'est en fleur. bien sûr que quand la fleur est blanche... Euh, on ne va pas se tromper avec l'autre qui, qui est rose, mais au niveau des feuilles, là, qu'on ne voit pas tellement, euh, les, les feuilles, elles sont vraiment très, très semblables. Et là, d'ailleurs, on voit les fameuses étamines dont je vous parlais. Alors, on n'en voit que trois. On doit en avoir une quatrième qui est cachée. Je ne sais pas. Donc, ça, c'est le, le lamier blanc. C'est un lamier euh, médicinal, plutôt. Euh, je ne me souviens plus ses propriétés je l'ai mis dans la monographie et puis là on a une une qu'on a déjà vue qui est le lierre terrestre elle n'a pas tout à fait les mêmes formes de feuilles on voit des, en forme de cœur mais on a bien une forme très similaire de, de fleurs et exactement la même chose tige carrée, feuilles opposées DQC, quand, quand elles sont au mois de. Euh, quand elles se lèvent au mois d'avril-mai, euh, là, elles ont, on, voit, on voit la ressemblance de, de la même famille. Alors, Myriam dit peux-tu nous redire la définition de DQC Alors, DQC, euh, c'est des feuilles qui, qui tournent d'un quart de tour sur la tige euh, florale est-ce que c'est bon pour toi l'explication Myriam ok, d'accord ensuite euh, une autre avec laquelle on peut se tromper donc, qui est aussi une lamiacée donc la, la, la, euh, le lamier jaune une autre plante médicinale aussi qui est beaucoup la blanche ne se voit pas souvent celle-là mais elle pousse en assez grand nombre quand elle y est. Ça, voilà, euh, par rapport au lamier tacheté, euh, on en voit euh, une fois sur dix, on va dire. Et lamier jaune, c'est pareil. Alors celle-là, c'est une qui pousse euh, à côté de mon bac de compost. Donc c'est vous dire à quel point elle aime bien euh, le, euh, les sols riches, puisque là, euh, plus qu'un compost... Euh, je vois ce qu'on peut faire mieux comme richesse du sol. Donc, voilà. Pour celle-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces plantes-là qu'on vient de voir, les, les lamiacées, ou les lamiers en l'occurrence puisque là, c'est le... Alors, Maurice, pas de, Maurice, pas de questions. Okay. Myriam, qu'est-ce qui se mange Ah oui, très bonne question. Alors, les, les feuilles et les fleurs. Moi, je, je vous ai présenté exprès aussi la, la fleur, de, enfin le, le lamier pourpre, celle-là. Euh, parce qu'en en fait, euh, j'aime bien les deux et notamment la fleur. Je n'ai pas essayé les autres. Hein. Euh, J'essayerai je la prochaine fois. Vu qu'elles sont comestibles, aucun risque. Euh, donc les, les fleurs, sont, elles ont un petit, goût de, un petit goût sucré qui est très intéressant. En plus, en décoration, elles sont... Euh, moi, j'adore comme elles sont très nombreuses, comme ça pousse. Il y a, plein, plein de boutons, il y a plusieurs étages, donc là il y a un étage, un deuxième étage, un troisième étage, et je vois qu'il y en a même un quatrième, là, ils sont très rapprochés, c'est une pomme qui fait beaucoup de fleurs, donc on n'hésite pas à, à récolter des fleurs pour la décoration, et en plus elles ont un petit goût sucré très intéressant, les feuilles, elles sont moins intéressantes au niveau gustatif, par contre, si vous avez plein de feuilles euh, un, peu, un peu corsées, euh, je sais pas, comme de l'amande, comme de l'oseille, comme euh, l'égopode, par exemple, et vous pouvez rajouter des feuilles de lamier dans la salade, là ça fait grossir la salade et du coup ça, ça apporte une certaine consistance. Euh, à elles seules, elles n'ont pas un goût formidable, mais avec les autres, franchement, euh, ça va très bien. Alors, euh, tous les laniers se mangent Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, quand on dit comestible, effectivement, ça ne veut pas forcément dire agréable à manger, et quand on dit toxique, ça ne veut pas forcément dire... Euh, euh, qui, euh, qui donne la mort. Hein. Euh, comestible, ça veut dire que, a priori, les gens qui vont les, les manger ne vont pas avoir de problème à la digestion. Et c'est a priori, parce que c'est la plupart des personnes qui, euh, ont, généralement, n'ont pas de problème avec cette plante-là. Et quand on dit toxiques, ça veut dire qu'elles peuvent engendrer des problèmes de digestion plus ou moins importants. Et toxiques, ça ne veut pas forcément dire qu'elles euh, qu vont vous tuer sur un coup. Il y a des toxiques, euh, surtout dans les plantes sauvages, il y a des plantes qui sont dites toxiques et qui, euh, et qui en fait euh, bah, pourraient tout à fait se manger. Euh, sauf qu'il faut les, euh, les préparer d'une certaine façon enfin là aujourd'hui on n'en a pas à ce genre de plantes on est vraiment sur des plantes très neutres que ce soit le lamier tacheté ou les autres lamiers. donc euh, toutes les lamiacées se mangent donc a fortiori toutes les lamiers. Hein, euh, alors après il y en a qui sont plus ou moins agréables Je ne vous ai pas mis euh, Là dans le diaporama je vous ai pas mis Les pierres des bois qui est une lamiacée Et alors de l'avis de certains qui est excellente Elle a un petit goût de champignon euh, Incroyablement savoureux pour certains Et moi je dois avouer que euh, Ce goût de champignon là ne me va Mais alors pas du tout du tout j'ai plusieurs fois essayé de la manger, de la récolter, et je ne peux absolument pas. Mais peut-être que vous, vous l'aimerez. En tous les cas, moi, je l'apprécie pas. Il y a une recette de comment ils appellent ça, de souffler à l'épierre des bois que vous verrez donc dans cette fameuse monographie, et qui, paraît-il, est sensationnelle. Moi, je, je, je suis pas arrivé. C'est dommage parce que. Bon, J'aime bien essayer un peu de tout. Donc, oui, euh, toutes, toutes les lamiers se mangent, toutes les lamiacées se mangent, par contre, vont-elles être bonnes à manger Ça, c'est autre chose. Euh, y a une... Alors, comme à partir du moment où vous savez que c'est une lamiacée, hein, avec les cinq critères, euh, n'hésitez ben, surtout pas à froisser la feuille, à la sentir, et vous aurez une bonne indication de, de son goût. Et... La, la goûter euh. voilà. ensuite donc la deuxième plante de la liste c'est l'ortie alors qui est euh, bah, très connue mais euh, je voulais